avec tyros j'espère que vous avez la forme moi hein. bon, ça va aujourd'hui je vous fais une petite vidéo <rire> détente alors voilà, c'est le cas de la vie dans mon, mon petit abri de jardin moi bon, je vais vous montre un petit peu tout le matos que j'ai réussi à garder quand je faisais encore du cross donc euh, je vais retourner la caméra voilà bon excusez le bordel <rire> c'est là où j'entrepose tout et j'ai rebrouillé jusqu'aux tordeuses et donc euh, voilà ce que j'ai réussi à garder de donc, de quand j'étais encore dans la motocross et que je vais reprendre donc hein, quand je vais commencer à passer au trail. Donc, comme je vous avais dit, hein, j'abandonne pas l'idée, hein, toujours la Ténéré 700, elle sera complètement full protection et tout. Je vais la mets, je la prends noire je, vais la, je vais la, euh, la renforcer à bloc de bloc pour faire vraiment du vrai trail, hein, pas du trail de bobo, hein, comme j'ai dit, rouler sur la route, ça n'a aucune espèce d'intérêt, ça, ça c'est du non-sens. C'est comme si vous prenez une Ferrari et. Je ne sais pas que vous allez rouler sur, euh, sur de la terre, c'est pareil. Un travail, s'est fait pour rouler sur la terre. Ça roule sur la route juste pour l'amener de, la de, la, de, de, de la route à la terre, mais c'est fait vraiment pour rouler sur la terre. Donc voilà. J'ai gardé donc mes casques. D'abord, mon protège-coup. Ça fait longtemps, ça, c'est du matos, ce que je vous dis. Ça, ça, ça, ça, putain, ça a 5-6 ans, même je jusqu'à 5-6 ans. Ça doit même avoir 8 ans. Protège-coup à Pinestar pour éviter le coup du lapin ça Se place sur, euh, bah sur le, comment dirais-je, de part et d'autre, comme ça, hein, directement. Vous êtes peut-être qui passe et ça protège. là. Voilà, ça, ça se met directement sur le sur le dos. Très, très bon, hein. franchement. Ça fait, comme je vous dis, ça fait huit ans que je l'ai toujours bien fonctionné. Non, c'est vraiment excellent. Comme quoi, il faut prendre cher, hein. ça vaut cher. Ça, hein. je crois que ça, dans les 250 euros, presque 300 euros. Mais euh, c'est vraiment efficace. Hein. Quand on fait du trail ça... Ou même... Enfin, moi, je faisais de l'enduro. Hein. Je faisais pas du trail je faisais l'enduro parce que j'avais un 350 euh, KTM et un 256 cross que j'en faisais carrément sur la terre avec. Sur la terre, je veux dire, sur, euh, en forêt. Mais euh, donc, moi, je faisais, voilà, du... genre d'hybride, quoi, du cross-enduro, quoi. <rire> Mais j'y allais à bloc. Donc, c'est pour ça, j'avais vraiment des, des protections renforcées. ce qu'il faut fois qu'on les échutes, ça fait mal. Après, en casque, euh, que je réutiliserai, hein. en casque, j'ai celui-là. C'est mon préféré. C'est pour ça que j'avais couleur orange, parce que j'étais chez KTM. Donc, le Airo, je crois que c'est la marque. Ouais. a C'est un casque assez vieux. Hein. Mais putain, il est vraiment il est top. C'est mon préféré, celui-là. Il est léger, euh, il est bien aéré. Euh, il est très... En plus, il, a, euh, il est vraiment racé et tout ça. Il a une belle protection. tout. Il est vraiment excellent. C'est mon casque préféré, celui-là. J'avais mis là pour mettre la caméra à l'époque. <rire> je la remettrai ici. Hein, je la recollerai là. Et euh, non, il est vraiment top ça. ça c'est un casque, c'est un de mes préférés. Après, en deuxième casque, j'ai mon, mon casque que j'ai fait sur mesure moi-même. <rire> Je vous dis pourquoi. Alors j'ai fait toute une installation où j'ai percé dedans dans le, la sangle de part et d'autre, mettant un machin de LED à pile avec une lumière qui se met devant, ajustable. Et voilà. Ça éclaire bien, vous pouvez l'orienter quand vous voulez là, la lumière. Alors, ça c'est pour quand je roulais de nuit. Alors euh, en plus de la ça s'appelle des phares de la j'ai fait une espèce de ouais, non, les phares de la, appelle, de, de la moto, j'ai fait une installation parce qu'à la base la 350 sxf elle n'a pas de phare. Donc j'avais enlevé la plaque phare, la plaque numéro rouge, j'ai mis une plaque phare à la place. C'est le même moteur hein, de toute façon que sur un Duro, ce genre de multiplications qui peut changer mon, c'est pareil. Et donc, j'avais en plus cette lumière-là, quand je roulais de nuit en forêt. Vraiment excellent. Enfin, soit sur les anciennes vidéos, vous voyez, de ma chaîne, tout ce que j'en faisais en forêt et tout ça, c'était vraiment excellent. C'est pour ça que j'avais dit que j'avais arrêté, parce que j'avais eu des problèmes avec les gardes-chasse et certains, certaines saloperies, comme on dit, personnes qui m'avaient dénoncé. Parce que genre, je, roulais sur, je roulais en forêt, quoi, je m'emmerde même pas. Hein. Donc, c'est pour ça que j'avais arrêté. Mais là, je vais reprendre, parce que j'ai trouvé des pistes qui vont de Bonifacio presque porte vécu en corse qui remonte comme ça jusqu'à bastia il y a 250 km de pistes euh, j'ai des amis qui m'ont montré il y avait avec les localisations gps et tout pour voir bien les pistes et tout il tout le monde le fait chaque année euh, ils appellent ça le tête -E euh, et c'est vraiment excellent hein. je veux dire donc plus que ça plus j'ai d'autres pistes que j'ai trouvé moi même en, en marchant en Corse, donc voilà, c'est vraiment excellent, vous avez des, des pistes, j'ai une autre piste, là, là où je suis, où j'habite, vous montez à plus de 30 km en montagne, et vous avez une piste qui, a, qui doit faire 100 bornes, qui parcourt toute la montagne comme ça, vous y allez tôt le matin, vous y allez tard le soir, tout ça, il n'y a personne, il n'y a pas un chat, donc vous pouvez rouler, rouler, rouler, rouler, donc c'est vraiment excellent, c'est pour ça, c'est un casque là que j'ai prévu quand vous roulez de la nuit. C'est de la Marconi, il est bien, mais il a un seul défaut, c'est qu'il est putain de lourd. Quand vous prenez celui-là, l'héros on dirait du carbone. quoi. Il est léger quand même. Celui-là, quand vous le prenez, surtout quand j'ai mis les lumières en plus, putain, vous le sentez, hein. Mais il est pas mal, il est bien, il protège bien, quoi. Bon casque. Comme je vous dis, hein, j'ai fait l'installation en plus. <rire> On dirait que j'ai comment ça fait les trucs des mineurs. Ouais, voilà. Ça, c'est mon casque. Ça fait des années, ça, ça fait remonter des, des souvenirs. Parce qu'hier soir, j'ai entendu venir dans ma cabane. Je me suis dit, putain, dans ma cabane d'abri de jardin. Je me suis dit, putain, c'est les casques et tout que je reprenais avant. Je vais leur montrer. Donc voilà. Après, euh... bon là c'est marqué ça, Après, j'utilisais ça quand je faisais du cross, pas enfin, du de l'enduro. Ouais, c'est pour ça que j'avais marqué ça, 300 xkTM. Euh, ça c'est avec recharge rapide. Vous mettez directement dans le... dans le machin, vous appuyez, quand vous appuyez ça ça envoie l'essence. Le... Je le nettoie d'ailleurs, il est dégueulasse. Avant de remettre. Une sacrée contenance, hein. je crois qu'il y a il doit avoir plus de 15 litres. Hein. Je crois qu'il y a 10 litres dans celui-là et je crois que 5 litres, une grosse, grosse gros, gros contenance. Là, c'est pas mal. Mais, enfin, mes, mes bottes, hein. Happy Nestar, Tech 10. Ok, ça, va, ça commence à dire maintenant, mais la référence. référence ultime. Il n'y a pas de meilleur bot que ça. Pour aussi, pour une bonne raison, c'est que beaucoup de gens ne savent pas. Ceux qui font du cross, ils le savent, mais les autres ne les savent pas trop. C'est que c'est une, une. à partir de cette. Euh... Euh, à partir des Tech 10 que je dirais que c'était vraiment fin au niveau du pied, vous passez super bien le, la chaussure quand vous montez les rapports et tout, et c'est vraiment intéressant avant elles étaient bombées euh, j'en ai mais sont derrière le bordel qui sont là, je, je peux pas tout sortir c'était les Tech 7 elles étaient trop bombées, vous avez du mal à passer le, le, le, le, le pied au niveau du sélecteur et euh, avec ça c'est le top c'est la référence ultime je les ai bien gardées hein. je les ai nettoyées, je les ai graissées il faut bien les entretenir et du cuir et tout. Une paire comme ça, ça vaut dans les dans les 400 euros au jour. Donc c'est pour bon, ça qu'on dira bien entretenir. Ça vaut la peau du cul. Il faut juste que je fasse recoudre là. Ça c'est cousu. C'est un cordonnier. Je demandera à ma mère ce si recoudre. Je vais laisser bien coudre. Voilà. Non, c'est vraiment des super bottes. Et après mon nécessaire, mon sac. Mon sac d'intervention, sac de l'armée, <rire> avec ma tante. Dedans, il y a tout le nécessaire. Bon, je ne vais pas ouvrir, mais il y a tout le nécessaire pour faire la bouffe, pour faire, le... pour faire les réchauds, les machins et tout. C'est ce que j'utilisais avec des mousquetons, tout projet d'autres trucs. Gros sac, hein, bien lourd. Mon gros sac que je mets. Bon, quand je ferai du travail, c'est ce que j'aurai. Voilà. Alors, il y a tout, tout le nécessaire hein, tout pour, euh, pour bivouaquer à mort. J'ai pris que de la qualité, et ça, là, je vais vous montrer quelque chose. Attendez, hop, là, je laisse que je filme quelqu'un un téléphone. Alors, là, je vais vous montrer quelque chose, mon truc de Vivac, parce qu'on est en mode détente. Hein. Ce que je vais vous montrer, là, c'est un couteau de l'armée française. C'est pas une connerie de, de Made in China, parce que, je vais vous montrer, hein, ce couteau peut être, peut être une contrefaçon. Mais celui-là, c'est le seul... C'est-à-dire, il n'est plus en production. C'est fini. Vous ne le trouvez plus parce que l'armée française a changé de modèle. Et donc, ce couteau-là, maintenant, c'est devenu euh, carrément un couteau qui vaut extrêmement cher parce que vous ne le trouvez pas. Et vous ne pouvez pas l'acheter sur... Dans les... Dans... sur Internet ou sur les sites même de, de survie, tout ça. Parce que je vais, vous donner... je vais vous dire pourquoi. Il y a une spécificité qu'ils n'ont pas le droit de reproduire. Donc, si vous avez ce couteau-là, maintenant, il vaut... il vaut hyper cher, il vaut... Parce qu'il n'est plus produit par l'armée française. Et moi, je l'ai parce que hey, hey, j'étais à l'armée. Et donc, je l'ai eu. Alors, c'est ce couteau-là. Il y a une fourchette une cuillère, tire-bouchon, et l'ouvre-boîte qui est ici. Et la, spa, la spécificité, attendez, parce que je suis que d'une main, la spécificité qu'il a ce couteau, c'est qu'il est gravé dans la lame. Ça, je ne sais pas si on voit bien. Je vais vous bien contre-jour voilà il est gravé dans la lame armée française et ça vous n'avez pas le droit d'avoir. si vous achetez ce couteau vous pouvez l'acheter, vous avez des sites de bivouac mais c'est marqué bivouac ou c'est marqué par exemple survie et ils n'ont pas le droit de graver, même dans les surplus militaires ils vous font croire mais s'il n'y a pas gravé comme ça armée française sur, le, sur la lame c'est un faux ça c'est le vrai, c'est le vrai vrai vrai et maintenant, ils ont sorti un nouveau modèle depuis, je crois, ça fait quelques années. Il n'est plus du tout pareil. Il est couleur sable avec euh, les cuillères et machin Elles sont plus accrochées aux manches. Elles sont dans le, dans le petit sac. Et là, c'est le vrai. Là, ça s'enlève. Se, ça Donc, vous avez la cuillère, le couteau, le petit bouchon, et faux boîtes. C'est vraiment mon couteau que, je, quand je faisais de l'enduro, quand je bouffais, voilà, quand je m'arrêtais pour bouffer, dans pleine forêt, voilà, j'avais ça. Couteau de survie. Ça, c'est le vrai couteau de survie. Ce n'est pas les conneries à la Rambo, vous avez la lame qui fait 4 km, qui ne vous sert à rien. Ça, c'est le vrai couteau de survie. Et comme je vous dis, si vous n'avez pas l'armée française quand ça a gravé, c'est un faux. Ça c'est un vrai, c'est des, des couteaux que vous avez quand vous êtes en opération. Voilà, ils vous donnent ça à l'armée. Enfin, après ils vous les laissent, hein. ils s'en foutent. Et maintenant, euh, ce couteau-là, il vaut très très très cher. Moi je l'ai eu gratuit, mais ce couteau-là vaut parce qu'il n'est plus produit. C'est devenu une édition euh, rare, comme on appelle ça, comme un truc que, que, voilà, que... qui n'est plus produit. Mais comme c'est quand c'est plus produit, ça vaut, pour, pour les collectionneurs, ça vaut super cher. Voilà. Là, elle est vraiment gravé dans la lame au laser. Donc voilà, ça c'est un couteau que j'aime bien, je le garde, c'est mon couteau bah, que je que pour bouffer et tout ça. Fait attention à la lame, est, elle est extrêmement tranchante. Et également, le même l'ouvre-boîte, il y a tout qui est tranchant dessus, Il faut de me tuer quelqu'un avec l'ouvre-boîte. <rire> Donc voilà, je vais pouvoir me remettre à, mon, à ma passion, bah, moi c'est loffre hein, à, à la base. J'ai fait de la moto de route, euh, et puis ma chaîne a bien marché hein, au final, Là, ça m'a rapporté plus de 900 abonnés en, en deux ans. Avec ma Honda, hein, 900 abonnés, hein, ce, qui, ce qui est extraordinaire. Ma chaîne, au début, avec 300 abonnés. Hein. Elle est passée à on est, là, on est à 1.496 abonnés. On est presque à 1.500 abonnés. Donc, ouais, pratiquement 1.000 abonnés. Hein, en deux ans. Donc, je continuerai à faire la chaîne. Hein. Je continuerai à m'en occuper, à vous faire des vidéos, des tutos, des motovlogs et tout. Mais voilà, on, on, on en tant voulu, hein, quand j'aurai la, si Dieu veut, quand j'aurai la Ténéré 700, je ferai une deuxième chaîne, je créerai une deuxième chaîne pour faire des vidéos d'enduro, de, ben, mais du vrai enduro, pas l'enduro de, de merde, hein, pas, le, pas, pas rouler sur la route. Du vrai enduro sur des pistes avec des, des paysages magnifiques. Euh, il, y aura des, il y aura des parties bivouac et tout, on s'en pourra parler autour du feu et tout ça. Parce que moi, quand je pars en enduro, c'est des enduros qui durent 3-4 jours. Hein. Et, je, et je dors aux étapes où, en pleine nature, je monte ma tente, euh, j'ai une petite tente de l'armée euh, tactique. J'ai tout le tout le barda de, de l'armée. Hein c'est des trucs de l'armée en vérité hein même les vestes hein, je vous montrerai après je vous me présenterai tout, je ferai une vidéo je vous dis, je vous ferai tout, une partie mécanique pour, la... pour le trail euh, il y aura des parties bivouac où je vous montrerai le matériel de l'armée que j'utilise pour pouvoir le faire il y aura toujours, toujours les vidéos euh, mécaniques intéressantes hein, comment faire les tensions de chaîne, comment faire les, les nettoyages des filtres à air de... De... sur les trails parce que moi le trail je le connais vraiment vraiment beaucoup parce que comme je dis j'ai fait vraiment beaucoup d'enduro et tout ça donc je connais les spécificités des trucs pour vous aider par exemple au niveau des filtrations d'air qu'il faut mettre pré-filtre avant le filtre au niveau au niveau qu'il faut utiliser plus par exemple de l'huile pour pour graisser sa chaîne plutôt que de la cire ou de la pâte parce qu'il les des cailloux se collent dessus etc enfin bref il y a plein de petites spécificités des petits trucs des petites astuces des moto que comme j'ai lever la moto que d'un côté si vous crevez en pleine nature vous pouvez changer vos, vos chambres à air et tout ça etc etc donc voilà il y aura plein de vidéos mais il y aura aussi une grosse partie voilà de trail et tout ça de d'aventure de, de, quoi de toute aventure on part, je partirais pour 3-4 jours le barda sur le dos et puis voilà à travers à travers la forêt et tout surtout encore ça monte et tout Il y a énormément de pistes caillouteuses et tout c'est pour ça que je vais la renforcer que si j'achète un, un Ténéré 700 ce qui est sûr à 98% parce que c'est la pour moi c'est la meilleure du marché ni plus ni moins c'est même carrément c'est la référence ultime Là, par contre, je vous le dis, même pas Honda avec sa, sa, son Africa Twin lui arrive à la cheville. Trop lourde, trop, euh, trop puissante l'Africa Twin. C'est comme les GS BMW, ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est pour ça. Non, je vais la renforcer à mort avec des barres de renfort et tout. Si vous chutez, tout ça, les, les sabots moteurs en métal et tout, tout ça, la totale. Je vais vraiment bien, bien, bien la renforcer. J'aurai déjà mon équipement. Là, dans ce petit meuble-là, bon, derrière ce bordel, j'ai les, les, les, gardé tous mes vêtements de crosse, les protèges genoux. Ça aussi, je vous montrerai bien les, les, ce qu'il faut acheter. Il ne faut pas lésiner sur les trucs. J'ai des protèges-coups, des protèges genoux, comme je vous dis, protège cervicales. Tout ça, c'est du matos qu'il ne faut pas lésiner parce que j'ai pris des méchantes chutes. Parce que moi, quand je roulais en off-road, je roule fort, hein. je roule vite, vite. Là, par contre, là, j'ai du niveau. J'ai fait 16 ans, hein. 16 ans de motocross, d'enduro, et j'ai fait un petit peu de, même de supermoto mais je veux dire, euh, qui, qui est à base, comme on dit, qui est sur une base de motocross. Mais je veux dire, j'ai fait beaucoup, beaucoup de motocross. Hein. Et j'ai conduit vraiment des motos très puissantes J'ai conduit des 250 SX des 350 SX des 450 CRF. Euh, et en enduro, vraiment, des vrais, vrais enduro, j'ai conduit aussi des euh, 450, euh, non, des, non des 500, je crois. Allez, on est pas été une 500 EXC le KTM, donc c'est vraiment, hein. des, vraiment des monstres, c'était vraiment des monstres. Et là, quand je faisais avec des potes, on était à 100, 110 des fois, hein, dans, les, dans les routes en terre. Donc des fois, on se prenait des putains de chutes, j'ai même fait des... des j'ai parti droit carrément quelque part dans la forêt, hein. j'arrivais pas à l'arrêter. Enfin, des, des, des barres de rire, c'est excellent. Le tout terrain, c'est le top, c'est la vie. Mais ce qui, ce qui était chiant, c'est que moi, je pouvais pas, après, je suis obligé de la remettre sur une remorque, la moto, parce que souvent, elles étaient pas homologuées, bon, enfin, même pas homologues du tout, même <rire> c'était des crosses. Et donc là, c'est pour ça que je préfère m'orienter vers un travail comme ça, de la route, ça m'amène directement à la terre. Mais là, voilà, je ferai beaucoup, beaucoup d'orpistes, de, de, piste quoi. beaucoup, beaucoup de, de tout terrain. Moi, je dis c'est le top, tout en gardant ma Honda. Hein. Je garderai en deuxième auto ma Honda bah, c'est CB, hein, je l'adore. Hein. Je vais la faire débrider, je vais la, je vais la garder. Je vais finir par j'ai décidé de la garder, je vais la faire débrider, je vais la... la voilà, la, la, la faire vieillir tout doucement, en, en, en entretenant bien, en faisant bien ses révisions et tout ça. Là etc. Mais et je garderai la chaîne avec Eros Motovlog, bien sûr, bien évidemment. Hein. Mais je vais développer aussi une autre chaîne. Parce que je ne vais pas mélanger l'Enduro le, avec. Euh, sur une Ténéré, avec. Euh, enfin l'Enduro du Trail. Enfin, je préfère dire le mot enduro parce que j'aime pas le mot trail. Parce que le mot trail, quand les gens ils disent le trail, ils associent ça à, à tous ces pépés, tous ces vieux qui roulent là sur la route avec.. Euh, ils roulent sur la route avec leur, leur, petite, avec leur GS, j'aime pas le mot trail, voilà. c'est un truc qui m'énerve, moi quand je dis c'est de l'enduro, ça veut dire ce que ça veut dire, quand on envoie le mot enduro, vous comprenez ce que ça veut dire, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est de l'enduro, c'est du, du off-road, voilà, ça fait du off-road, et moi c'est que ça, moi quand je vous dis, pour un, un trail pour rouler sur la route, ça n'a aucun intérêt, ou comme je vous dis, vous pouvez rouler sur la route forcément, parce que je vais y rouler moi aussi, mais c'est pour vous amener d'un point A à un point B, point B c'est la terre, voilà, c'est non, ça n'a aucun intérêt, sinon... Euh si le mec il a peur de la rayer ou il a peur de mettre de la poussière sur sa moto ou de la boue, il ne faut pas faire d'enduro, il faut pas faire de, de travail. Il faut acheter, faut acheter comme la mienne un roster et puis c'est tout. Bon. Moi c'est ça. C'est pour ça. Il y aura une partie au, au matos, une partie mécanique. Il y des parties aussi ouais, mécaniques de, pour bien vous montrer les vidanges, les tensions de chaîne, vous montrer comment on renforce sa moto, les petites astuces que j'ai, comme des préfiltres. Par bon, exemple, bon, ça, c'est un... c'est mot, il est bon, sale, il est vieux, c'est un pré-filtre. Avant le filtre que j'utilisais quand je faisais, du... je faisais de l'enduro. Hein. Parce que vous avez la filtration avec le manchon d'air de chez Yamaha Il faut mettre d'abord un préfiltre filtre pour pouvoir filtrer la poussière et les, les petits gravillons. etc. Les, les tensions de chaîne, comme je fais pour la CB. Hein. Toute, toute, toute la partie mécanique et qui a beaucoup aimé, que les gens ont beaucoup aimé sur ma chaîne. Qui m'a rapporté énormément d'abonnés. Mais là, je vous le referai pour, les, pour, la, pour la, la ténérie. Quoi. Et voilà. Donc j'ai déjà le matos. J'ai déjà les sacs et tout. Tout prêt au combat. Même les, les machins de les petits jerrycans que je pourrais sceller, accrocher sur la sur la selle, aussi, si je roule pendant longtemps pour pouvoir avoir de la de l'essence. <rire> et puis voilà. Non, c'est le top. Franchement, c'est. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas. Des fois, ils, ils, ils roulent qu'en roster, mais essayez-vous au trail. Euh, non, à l'enduro. Essayez-vous à l'enduro. Vous essayez une fois pour les puis vous en passer. C'est mortel. Mais moi, c'est vraiment l'enduro, c'est pas simplement rouler sur les pistes. Non, c'est. Tu pars, tu, tu, tu... Moi, je pars seul, hein, des fois, hein, Souvent, hein. même à 90%, je suis seul. Et euh, ça me dérange pas du tout. Hein. Tu pars seul, tu te prends un bon sac comme ça de, de survie, tente et tout. Enfin, tout le matos qu'il te faut pour faire le, le feu le soir et tout. Euh, avec ta moto, tu te fais des putains d'orpices pendant des kilomètres et des kilomètres au milieu de nulle part. Tu plantes ta tente le soir, tu te fais à bouffer autour d'un feu. Euh, je te jure, c'est mythique, c'est magique, c'est tellement le top que moi, le fait que j'ai arrêté ça, ça m'a fait coller en dépression hein, parce que je ne pouvais plus en faire. C'est pour ça j'ai revendu toutes mes motocross, j'étais tellement dégoûté et je me suis acheté ce roster. Je ne m'en plains pas parce qu'au final, ça va ça bien faire évoluer ma chaîne. Puis ça m'a apporté énormément d'amis, d'abonnés tout ça. Et puis je vous en remercie, hein, c'est grâce à vous. Hein puis je, je vous suis reconnaissant, donc c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que le, moi, moi, ça manque énormément le travail. C'est pour ça que quand j'ai vu là qu'il y avait la ténérie, j'attends, comme je vous dis, fin 2023, les prix baissent, parce que là, je ne prends une vache à lait. Mais moi, le matériel, je l'ai déjà. Des gants en passant par les, les, les Alpinestars, les bottes, le sac de survie avec tout le nécessaire qu'il y a, voilà. Hein. Jusqu'au couteau, hein. <rire> le fameux couteau. J'adore ce couteau. Jusqu'à mon fameux couteau, et puis voilà, et puis... Et puis ça va, ça va y aller à gogo. Ça va être une chaîne, comme je vous dis, euh, qui va être un mélange entre de la mécanique, euh, mécanique, entretien, présentation de matos, euh, des, des petites astuces, des podcasts et tout pour, pour le. Les, quand même les 16 ans espérants. Donc on peut dire quand même que j'ai de l'expérience. comme Je veux dire, j'ai fait 16 ans d'enduro. Hein. Et euh, sur des grosses machines, des machines bien puissantes, et je les entretenais complètement. De toute façon, regardez mes, mes vidéos. Hein. Mes premières vidéos, vous allez voir comment vidanger une 350, comment faire ci, comment faire ça. Je me je montrais comment nettoyer les billets de suspension, tout ça. Je démontais tout, toute la moto, changer même les pistons et tout. Donc, euh, c'est pour ça, je, on peut dire que j'ai quand même de l'expérience, comme on dit humblement. Hein. Je ne je, je dis pas que je suis à référence, hein, mais je dire voilà. Et en plus, par contre, contrairement... D'autres chaînes, je veux dire, je ferai aussi des vidéos, je ferai du bivouac avec, je vous montrerai les, les matos que j'ai, on, on parlera autour du feu, ça sera vraiment le top, quoi. Je veux dire, je ferai des vidéos autour du bivouac, comme si vous étiez avec moi, en train de faire un, un raid d'aventure, quoi. Comme je vous dis, encore s'il y a énormément de pistes, mais il faut les trouver. Et ça, il faut les garder pour soi. Moi, je vous, dis, je vous dirai pas exactement où c'est, parce que ça, c'est un truc, c'est comme où les champignons. Vous allez chercher des champignons, mais quoi un champignon, faut pas le dire. Il faut se les garder pour ça les coins champignons Parce qu'après, si vous le dites, ce n'est pas une question de dire « ouais je suis méchant, je ne vous dis pas où c'est ». C'est qu'après, vous avez toute la smala qui va se pointer du continent et tout, comme les vidéos sont très vues Les vidéos sont vues à, quand même à plusieurs milliers de fois. des vidéos que j'ai fait de mécanique sont vues plus de 40 à 50 000 fois. Et vous avez, après, vous avez la smala qui se pointe et c'est là que vous avez des emmerdes. Parce que s'il y a des chasseurs ou même des promeneurs et tout ça, s'ils voient y passer une moto, ils ne vont rien dire. Mais s'ils voient y passer une dizaine de motos, là, c'est fini. Même les gardes de chasse, hein, les trois quarts du tour en Corse, ils sont ça sort en Corse, tout le monde est cool. Alors, tout le monde est light et cool, que ce soit les gendarmes et tout. Et, et les gars, ils ne vous disent rien. S'ils euh, si voient une moto passer, ils vont les laisser pisser. Disent, du moment, tu fous pas le feu. Hein. Tout le monde va foutre le feu dans la nature ou à faire le con à lâcher des déchets, de la merde. Non, là, ça ne va pas du tout. Hein. C'est normal. Mais si tu te contentes de rouler, tu, tu plantes ta tente le soir et tu repars, ils ne vont rien vous dire. Euh, par contre, si tu commences à arriver avec 10-15 motos et que ça commence à foutre le bordel à monstre, là, ça ne va, ça va pas le faire du tout. Et moi, c'est pour ça que l'enduro, je le fais seul. Je le fais seul, maximum 2. Et je pars très tôt le matin, je commence, à, je commence mes, mes sessions à partir de 4h du matin, de 4, à, de maximum de 4 à 8, après je rentre, c'est quand je fais des sessions, et quand je fais sur plusieurs jours, euh, voilà je pars tout le matin et après je fais des haltes comme ça mais je pars à des euh, comment dirais-je à des endroits qui sont vraiment loin de toute civilisation comme on dit et en plus je pars hors saison je pars pas en été l'été il y a du monde et tout et là c'est pas bon quand je pars moi c'est à partir du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril là tu es tranquille encore c'est pas un champ. à partir du mois d'avril du mois de mai jusqu'au mois de septembre début octobre mi octobre jusqu'à mi octobre tu es en à mort il y a trop de touristes et là, ça, ça connaît. vas toujours rencontrer sur des promeneurs des gens qui vont te casser les burnes. Et euh, donc, c'est pour ça. Parce que moi, à 90% des fois, pas souvent, sauf le, la piste que je vous dis, qui fait plus de 250 km, qui part de Porto Vecchio, vous regarderez sur une carte, jusqu'à Bastia, là, c'est vraiment... Euh, vous pouvez y rouler. Hein. C'est autorisé, tout le monde le fait en moto, mais c'est vraiment... Il y a des, il y a des passages, c'est du hard enduro. Hein. C'est vraiment... tentez à que la moto soit renforcée. Hein. Mais euh, là, ce que j'ai dit, moi, quand vous montez par chez moi, là, je vais vous montrer. Attendez. niveau de cette montagne là, il faut monter ici, et vous avez là, et ça, et ça part de cette montagne, et ça fait tout le tour comme ça, il y a 150 km de piste, 150 km, je l'ai filmé, et j'ai fait des repérages avec le GPS et tout, j'ai mis des points GPS et tout, avec mon petit GPS, et pour bien me repérer les trucs et tout, et là c'est une réserve, pas une réserve naturelle je dirais pas, Jusqu'à une réserve naturelle parce qu'ils y vont même les chasseurs. Ils y vont chasser avec leur 4x4 le week-end et tout. Mais c'est quand même un truc assez, comme on dirait, normalement, tu n'as pas le droit d'y aller en moto. Quoi. Alors, comme tu n'as pas le droit d'aller chasser, mais comme ici, <rire> on s'en bat les couilles. Donc c'est pour ça qu'ils s'en foutent un peu. Quoi. Mais voilà, une moto, ils vont la tolérer. Si tu vas tout le matin, que tu vas tard le soir, ou que tu fais tes points de bivouac, euh, quand tu es vraiment très loin de tout, ça passe. Euh, comme je vous dis, il y a des chasseurs, on voit des, des traces de route de, vo de voitures et tout, des gens qui vont à la chasse le week-end et tout, donc bon, ça passe. Il faut éviter, voilà, il euh, faut éviter le week-end, les gens vont à la chasse, et là, vous les, vous les gênez, les chasseurs, euh, il faut éviter euh, l'été. Il voilà, faut y aller hors saison, de octobre à avril, et il faut y éviter les week-ends. Si vous êtes en vacances, c'est pour ça que moi, mes vacances, je les prends à partir de, de octobre jusqu'à avril, l'été, de toute façon, je n'aime pas l'été, hein. c'est trop chaud, euh, pff, trop la merde, et il y a trop de monde. Et il faut éviter les week-ends. Voilà, vous y allez en semaine, du lundi au vendredi, vous n'avez pas un choix. Et là, vous êtes tranquille. Mais enfin, tout ça, je reviendrai, je vous expliquerai mes petites astuces et tout. En tout cas, ça, ça, ça me surexcite parce que j'ai hâte, franchement, de recommencer l'enduro. Le, et euh, surtout avec une belle machine comme la Yamaha Ténéré. La, la, la, Honda, la Honda, comme ça s'appelle l'Africa euh, Twin, elle est top. Hein. Moi, j'adore Honda. Hein. Ce pas pour rien que j'ai acheté une Honda. Mais elle est trop luxueuse. Elle est trop belle et puis elle est trop lourde. Elle fait 1100 cm3. Si vous vous rendez compte, le poids, c'est un monstre. Déjà, la Ténéré, elle fait 200 kg tout plein fait. Euh, 1100, ça doit faire au moins 210, 220. Hein. C'est hyper lourd, trop puissant, trop luxueux, trop cher. Elle vaut dans les 16 000, donc pff, quel intérêt. La Ténéré, c'est une 700 cm3, ce qui est largement suffisant. J'ai jamais eu un moteur aussi puissant quand je faisais de l'enduro. Moi, c'était maximum, c'était un 500. Donc, pour vous dire, c'est largement suffisant. Même le 500, c'était même trop puissant. Après, il faut les tenir, hein. c'est lourd et tout. Hein. Donc, c'est largement suffisant. Euh, et puis, au niveau prix, c'est vos 10 000 euros. C'est largement cher comme ça. C'est même déjà même trop cher. Donc, voilà. Ça suffit amplement. Et elle est hyper efficace. Elle est haute comme une motocross. Elle a, elle a un garde au sol et des suspensions mais alors de, de, de motocross. Et ça, c'est le top. Donc, voilà. Écoutez, c'est une petite vidéo détente. Vous montrer à peu près un petit peu vaguement en détail ma, mais mon matos c'est là de que je quand je faisais de l'enduro et également pour vous annoncer voilà qu'il va y avoir la création de la chaîne que vous préparer qu'il y aura aussi de la voilà, de, il y aura deux chaînes donc hein, il y aura la, la itiros motovlog hein, pour le pour le, le roster qui continuera ne hein, vous inquiétez pas et il y aura aussi une, une vidéo une chaîne où il y aura de, de l'enduro du bivouac de L'aventure, comme on dit, de la mécanique du trail, quoi. Du trail, mais enduro, pas enfin, du trail de route de merde. Ça, j'en veux pas. Je veux pas l'entendre parler. <rire> moi, les trails de bobo, moi, c'est moi les trucs de GS. J'en veux pas. Je veux même pas en entendre parler. De ça. Donc, voilà. Bon, écoutez, les gars, je vous souhaite une bonne continuation. Bon ride. Et puis, bah, laissez un commentaire hein, si vous avez des questions. Et puis, merci pour vos abonnements. Comme je vous dis, on est 1496 abonnés, donc on est à 4 abonnés d'être de... à 1500 abonnés, ce qui est énorme. Hein. Vrai, je veux dire ça. ça je, honnêtement, j'arrive presque, presque plus à commenter, euh, à répondre à vos commentaires. Il y a trop de commentaires maintenant. Au début, j'arrivais. Maintenant, c'est pour ça que j'ai, ne vous voyez que je réponds pas pendant plusieurs jours des fois, ce qui a à, à certains commentaires parce qu'il y en a trop. Il y a trop de commentaires, trop de gens qui laissent de commentaires. Donc, ben, vous m'excuserez. Hein, je fais ce que je peux. J'essaye hein, de répondre à tout le monde, mais après, il y, a, quand il y en a trop, il y en a trop, et donc je prends du temps quoi. Et puis voilà. Et hein, puis c'est grâce à vous. Hein. J'espère que bah, cette news hein, sur le try bah, vous allez apprécier et que vous me direz en tout cas hein, comment en commentaire ce que vous en pensez. Et puis voilà, je vous laisse cette vidéo du casque et du couteau. <rire> non, le couteau, c'était le, le mot de la fin. Bon allez, ciao ciao.